Le meilleur portefeuille de crypto-monnaie, Trust Wallet, a annoncé qu'il indemniserait les utilisateurs qui ont subi une perte lors du récent piratage de 170 000 dollars sur sa plateforme. Trust Wallet a révélé qu'une faille de sécurité a conduit aux deux potentiels hacking. Trust Wallet informe à sa communauté que grâce à son programme de prime de BOG, un chercheur en sécurité a découvert une faille de vulnérabilité WebAssembly (Wasm) dans sa bibliothèque open source Wallet Core. En novembre 2022, l'extension de navigateur Trust Wallet exploite WASM dans le Wallet Core et les nouvelles adresses de portefeuille générées par l'extension de navigateur entre le 14 novembre et le 23 novembre 2022 incluraient cette vulnérabilité. Je cite, « Nous avons rapidement corrigé la vulnérabilité et toutes les adresses créées après ces dates sont sûres. Dans un souci de transparence et de protection des utilisateurs, nous voulons assurer aux utilisateurs que nous rembourserons les pertes éligibles dues au piratage, dues à la vulnérabilité et avons créé un processus de remboursement pour les utilisateurs concernés, a ajouté le fournisseur de portefeuille. Trust Wallet a informé les utilisateurs que si leurs adresses de portefeuille sont vulnérables, ils pourront voir une notification d'avertissement dans l'extension de navigateur. Les utilisateurs qui ont utilisé la bibliothèque Wallet Core pour développer des portefeuilles d'extensions de navigateurs en 2022 doivent s'assurer qu'ils ont déployé la dernière version de Wallet Core pour éviter que l'application Browser Extension ne soit affectée par cette vulnérabilité. Trust Wallet a conseillé aux utilisateurs concernés de transférer immédiatement les soldes restants de 88 000 dollars américains des adresses vulnérables. Les piratages ont sévi ce mois-ci, les plateformes décentralisées étant la cible principale. Récemment, les plateformes des avec et Yern Finance ont subi un hack, le pirate drainant plus de 10 millions de dollars en stablecoin. Il faut noter que cette attaque ne concerne que les utilisateurs faisant usage de l'extension de Trust Wallet et en aucun cas les utilisateurs de l'application mobile Trust Wallet.